Volkswagen Touran Donc Nous sommes dans une voiture de combien de places, Martin 7 places. 7 places, tout à fait. à l'arrière, donc il y a 2 places qu'on peut rabattre. Ouais. Pour faire place à un beau coffre volumineux. La vitesse maximale de la Touran, Martin, c'est combien 187 km/h. Hein, 187 km/h. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui parce que nous n'allons pas le faire aujourd'hui. Nous passons pas sur notre route. Au niveau de la cylindrée, oui. 1583 cm3. Au niveau du poids, une tonne, une tonne, une tonne et demie, et demi. Bien sûr. Et alors, on peut y rajouter au moins 700 kg donc pour faire 2, ,2 tonnes d'eux heureusement avec nos enfants qu'on a dans la voiture heureusement qu'on peut mettre jusque 2, 2 tonnes d'eux ouais, ouais. donc c'est une voiture avec un moteur diesel ouais, diesel, il y a des LED pour éclairer les portières pour éclairer les portières tout à fait et radio, bluetooth bien sûr avec le... ça bien sûr et aussi pour la... le cruise control je suppose fait. et le téléphone aussi en Bluetooth hein. le téléphone aussi en Bluetooth et comme c'est une voiture Euro 6 on pourra encore longtemps aller à Bruxelles avec cette voiture et Ouais puisqu'il y a depuis hier de restrictions Hier. Depuis hier, depuis le 1er janvier. Oui. Pour moi, elle est confortable. Oui, Et dans euh, les rappels de clignotant là. Euh, sur les rétroviseurs. Sur les rétroviseurs.